Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment accompagner dans le style bossa manouche Vous savez ce style qu'on joue de temps en temps lorsqu'on fait du jazz manouche qu'on appelle bossa, même si c'est pas vraiment une bossa, et ça ressemble à ça Donc c'est un style d'accompagnement qu'on retrouve sur certains morceaux connus comme bossa dorado comme Fora aussi, made for wesley, et il y en a d'autres, des comme ça euh, donc on va voir comment faire ça Il y a plusieurs façons d'accompagner une bossa manouche Plusieurs techniques qui existent Alors je pense notamment à une chose à la main gauche Et deux choses à la main droite euh, La première technique on pourrait dire Qui est sans doute la plus, euh, peut-être c'est la plus officielle en jazz manouche C'est celle qui consiste à faire Donc l'idée de la rythmique C'est pas compliqué au niveau rythmique C'est bas, haut, étouffé, haut et on fait ça en boucle. Reste à savoir comment on fait l'étouffer. Donc la première technique justement consiste à faire l'étouffer avec la tranche du pouce. On va avoir un mouvement du poignet un peu rotatif qui va faire que le pouce va venir s'écraser sur les cordes et donc les étouffer. Ça paraît peut-être un peu compliqué sauf que comme les cordes sont souples, élastiques on va dire, ben le pouce il peut quand même passer donc c'est une, une espèce de rotation de la main comme ça et en même temps un abaissement de la main qui fait que on vient euh, rapper les cordes on pourrait dire, rapper son pouce sur les cordes, voilà bon, je fais exagérer du coup c'est pas très beau mais c'est ça qu'on va chercher à faire, ça c'est la première euh, technique main droite, à la main gauche ce qu'on va faire c'est qu'on peut aussi on peut aussi faire l'étouffement à la main gauche, en relâchant la pression euh, de la main gauche, donc comme quand on fait la pompe en fait, ou quand on fait un, un un son étouffé, comme ça, donc ça va faire, à la main droite je fais rien, je garde le balancier Que le petit problème c'est que si on fait que ça, ben des fois on a des harmoniques, parce qu'on étouffe les cordes à l'endroit endroit où il ben, y a l'harmonique qui sort, du coup c'est pas très pratique, bref, c'est tout à fait possible de faire ça à la main gauche, et on peut très bien combiner les deux, mais il y a une troisième façon de faire, qui est un petit peu moins officielle je pense, c'est celle que moi j'utilise, parce que comme je viens plus de la, j'ai fait, fait pas mal de rythmiques, quand je commence à la guitare j'ai fait pas mal de rythmiques d'accompagnement de chansons, pop, euh, tout ça, et et aussi j'ai joué pas mal en son saturé et du coup on utilise beaucoup le palm muting dans ces styles d'accompagnement et donc moi ce que je fais c'est que j'utilise la technique d'effet de, percussif que j'utilise aussi dans les chansons dans les chansons donc ça donne ça donc ce que je fais c'est que je viens écraser la main cette fois-ci avec un peu avec cette partie mais surtout avec cette partie sur toutes les cordes et en même temps en même temps que j'étouffe les cordes, il y a le médiator qui joue toutes les cordes pour accentuer cet effet percussif, donc on a ce son en plus en plus de... voilà, ça fait ça Pour faire ça bien, il faut absolument que vous ayez un bon son un son qui soit régulier, donc qui ait pas d'accro du médiator pas de son trop... pas trop comme ça, mais il faut que ça fasse vraiment régulier et pour avoir ce beau son régulier, il faut une bonne technique il faut que vous soyez assez souple au niveau de, du poignet au niveau de la main en général, et puis aussi au niveau de la tenue du médiator c'est ça qui va vous donner ce son un peu feutré parce que vous allez avoir un... c'est un peu comme un amortisseur en fait hein, la tenue du médiator le fait qu'il puisse un peu bouger lorsque vous faites cette rythmique, et ben ça, vous allez avoir un son plutôt uni, plus uni que égrené comme ça. Là, je suis un peu trop serré. Voilà, donc à vous, en fonction de la guitare sur laquelle vous jouez, à vous de gérer le volume des accords, le volume de l'effet percussif. Je vais faire ça sur une grille, sur la grille de ben, Bossa Dorado. Je pense que c'est le morceau le plus connu dans ce style. 1, 2, 3, 4. voilà à la fin ce que j'ai fait c'est que j'ai fait la technique avec le pouce donc là je suis beaucoup moins à l'aise hein. donc, euh, donc voilà ça a un son un peu différent et en plus de ça à la fin j'ai en plus rajouté le relâché à la main gauche j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura peut-être appris comment faire cette rythmique sachez qu'il y a un cours complet, il y a au moins un cours complet sur mon site guitare Improvisation sur justement la bossa, euh, la bossa manouche et je crois bien que c'est sur le standard bossa dorado d'ailleurs euh, voilà, si cette vidéo vous a plu, partagez-la, commentez-la, mettez un pouce en l'air, et puis voilà, abonnez-vous à la chaîne, évidemment.